Hi everybody, ladies and gentlemen, welcome to JGMO TV. <laughs> Vous voyez, le drapeau est en train d'arriver avec euh, les députés habillés de, en blanc et en noir. Ça, c'est le symbole national. Madame Drapeau, vous m'avez que vous députés, vous vous m tenez vous bien droit, la main droite, sous le cœur. Le gouvernement scolaire va chanter l'hymne national du Sénégal, en même temps. Oui. Je suis d'être fidèle Pour l'honneur de ma patrie Je lui donne tout mon amour Le peuple qui représente présente au Sénégal J'endage mes services A tous Au peuple comme lui qu'il soit Si Anna nous livre, C'est ça notre drapeau national Et tous les Sénégalais S'identifient à ce joli drapeau On va applaudir très très très fort maintenant Les parents qui sont là. Laissez le coeur, faites le coeur, aux maîtresses, aux enseignants. C'est pas encore là Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Donnez un applaudissement pour ces deux gens, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Bravo. Et par ces applaudissements nourris, nous allons accueillir un grand monsieur, un grand tonton, quelqu'un qui a tellement donné pour cette école. Mais vous le connaissez tous. Vous le connaissez. C'est qui oui. Non, mais plus fort que ça. Oui. Mais plus fort que ça. Oui. Demain vous êtes envoyé, parce que vous ne parlez pas fort. Il arrive à qu'il est fâché. Il s'appelle encore yeah On appelle très fort M. Djabakadé, le vieux de vous rappelait. Plus fort encore Plus fort Plus fort Plus fort encore Plus fort encore Plus fort Plus fort, fort, fort, fort Jusqu'à ce qu'il arrive ici encore Plus fort encore Plus fort Et Très très bien. Bonjour à tout le monde, salam alaikum, m'boki, parangélévi. Nous nous ne pouvons pas ce tour à ce Monsieur euh, l'inspecteur, chef de district de Ngorwakam, Madame la présidente de l'association des mères d'élèves, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, les directrices et directeurs d'école, chers partenaires, chers enseignants, chers parents d'élèves et chers élèves, honorables invités à vos rangs fonctions respectives. Donc, nous, nous, sommes. d'abord, je dis que nous, nous, nous, inspecteur et chef de district de Mourouakam, monsieur l'inspecteur Fall, nous, président président parents d'élèves, l'association des maires d'élèves, nous, directrices et directeurs d'école de Victor, responsables, jean IF almadi Mme Tin, nous sommes partenaires, nous, partenaire, nous enseignants, nous élèves, nous sommes invités, nous sommes tous nous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre école, Wakamkan à l'occasion de la cérémonie solennelle d'installation du gouvernement scolaire. Rappelez que nous sommes à la quatrième cérémonie d'installation, nous sommes à notre quatrième, quatrième gouvernement scolaire. La Madame va rappeler. Comme vous le savez tous, le gouvernement scolaire est une organisation qui permet aux élèves de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative de manière démocratique et responsable. Donc que vous avez le gouvernement scolaire ben patch comme comité de gestion am un école bi donc seen discussion yi ñu koy scolaire En effet l'école constitue aujourd'hui un espace où se développe de plus en plus de formes variées de liens setu de ci jammolé yi tollu ni école moins violences, gestion gestes de l'organisation dou la ken scolaire, harcèlement et violences de école C'est pourquoi il est devenu urgent d'initier de nouvelles formes d'organisation de la vie scolaire pour asseoir la culture de la paix, de la réussite, de l'éducation de la citoyenneté, aux droits humains et à la démocratie et à la diversité. Le bon concept, de gouvernement scolaire Pour que tu le avec de école. il je m'appelle Google minutes parce que le temps presse, je me suis que ont fait le déplacement. J'ai commencé à inspecteur-chef de je pas au niveau du codec. Je pas de Je suis est près des écoles. Donc je demande vraiment si je suis prêt l'inspecteur tous mes collègues grecs qui sont venus répondre à l'appel, ils ne l'ont pas retenu, ils continuent à se tourner, Merci. Bravo. Oui. Il a dit merci non, oui. mais vous aussi vous allez dire merci à être de votre côté, oui. ou bien merci. Si tu y as la joie, Wakar, t'appelais moi. Si tu y as la joie, Wakar, t'appelais moi. Si tu y as la choix au cœur, si tu y as la au cœur, si tu y as au cœur, moi Une grande dame, une maîtresse de l'école, une grande, grande, grande animatrice, Hein? Madame Dao, maîtresse, on l'a pleuré très, très, très fort, s'il vous plaît. Plus fort encore. Donnez un applaudissement, s'il vous plaît. Plus fort encore, je vous entends pas encore. Plus fort, plus fort les amis, plus fort encore. Plus fort, elle est là, elle est là. Merci beaucoup, Mme Dao. Bonjour à tous, chers élèves. Vous savez bien que ces applaudissements ne reviennent pas à Madame Dao, mais plutôt à Madame Yaï Elisabeth. Elle est souffrante, c'est pourquoi je parle à sa place. Voyez bien l'applaudir, elle est là. Aujourd'hui, comme c'est le gouvernement scolaire qui nous réunit, je m'en vais vous dire qu'est-ce que c'est que le gouvernement scolaire. Le gouvernement scolaire est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs au sein de leur école en faisant des propositions constructives lors d'un temps qui leur est dédié pour l'aménagement de l'école, les conflits dans la cour de récréation, un projet particulier d'action, etc. Cette simulation des travaux de l'Assemblée nationale et un organe consultatif sans aucun pouvoir de décision et s'inscrit dans les objectifs pédagogiques bien élaborés et structurés. Le premier gouvernement scolaire de l'école Wakamkan fut installé en 2015. Depuis lors, voici la liste des différents présidents qui se sont succédés. Premier président de 2015 à 2016, Basirou Kassé, qui n'a pas pu terminer son mandat. Deuxième présidente, Aïssatou Sambafal, de 2016 à 2017. Troisième présidente, Mariam Obolidjok, de 2017 à 2020. Et enfin, le dernier président avant celle qu'on est selon aujourd'hui, Païmas Dien, de 2020 à 2022. Nous allons vous donner le calendrier de mise en œuvre pour cette année. Il y a d'abord la première phase qui était la conception. Il y a eu l'information et la formulation. Le 2 novembre, projet partagé avec la cellule pédagogique école. Deuxième phase, validation interne. Validation par la commission pédagogique, toujours le 2 novembre. Première mouture disponible. Sensibilisation. Du 7 au 11 novembre, enfants, parents comprennent le sens du projet. Élection des députés. Du 14 au 18 novembre, les députés ont battu campagne. La campagne électorale continue toujours du 21 au 25. Connaissance des candidats. Ils ont fait le tour des classes. Ils se sont présentés. Ils ont parlé de leur projet à leurs camarades. Et il y a eu l'organisation du vote qui s'est déroulé le 29 novembre, le président du gouvernement scolaire a été élu. Et il y a eu l'élection du bureau, bureau mis en place le 1er décembre. Et aujourd'hui, cette fête nous réunit pour installer ce gouvernement scolaire qui a été désigné par leurs camarades. Je vous remercie de votre aimante attention. Merci beaucoup, madame Tao. Vous avez tous bien entendu que c'était long. C'est sûr que c'était trois journées. Madame Khitiですか comme vous avez dit, je ça, est, vous êtes l'avenir de demain vous êtes appelés à être les citoyens qui vont donner les leçons hein? partout là où vous habitez dans vos maisons, dans vos quartiers dans vos régions là où vous habitez, soyez les ambassadeurs de cette école soyez les ambassadeurs de la paix mademoiselle la présidente du de Le 29 novembre, à l'issue du scrutin de l'élection du président du gouvernement scolaire, vous avez recueilli 284 voix, soit plus de 42,96% des suffrages exprimés, ce qui vous a permis d'obtenir la majorité requise pour être élu. En vous élisant avec cette majorité dans un scrutin manqué par un taux de participation, de 97,76% des électeurs ayant accompli leur devoir civique, les élèves de Wakamkan souverains vous ont renouvelé leur confiance. En conséquence, le conseil de discipline de l'école vous a proclamé élu président du gouvernement. En cette journée du 5 décembre, dans cette séance publique et solennelle, le conseil de discipline va recevoir vos serments et vous installer dans vos fonctions. Par cette cérémonie, il vous incombe de prendre un engagement à la fois moral, celui de tout mettre en œuvre pour la réalisation des rêves de bonheur, de prospérité et de sécurité de vos camarades. Le Conseil de Discipline vous exprime par ma voix très chaleureuse. Et Chers amis, au nom du Conseil de Discipline, je vous souhaite un paisible et structuré mandat. J'associe à ces vœux votre directrice de campagne, Madame Diapoudio, vos conseillers, Mademoiselle Adamadjian et Divine à nos honorables invités. Le personnel de Camp exprime sa haute considération, ainsi que ses remerciements par votre président. Mademoiselle la présidente, à compter de ce jour et pour les deux années à venir, il vous incombe de symbolisant l'école et ses valeurs d'assumer la plus haute charge du président du gouvernement scolaire, Au Dieu le tout-puissant vous y Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, voyez-vous lever, le conseil de discipline va recevoir votre serment. Mademoiselle Mafatou Gakou, ministre de la Communication, voyez donner lecture de la décision numéro 1 2023, en date du 29 novembre 2022, portant proclamation Mademoiselle Adia Adibotouberde. Président du gouvernement scolaire. Le conseil de discipline de l'école wakan vu la décision numéro 1 en date du 29 novembre 2022 portant proclamation des résultats du scrutin pour l'élection du président du gouvernement scolaire de wakan proclame Mademoiselle Adia Abibatou-Beret est élue présidente du gouvernement scolaire de Wacampan. Maintenant, nous allons recevoir le serment de la présidente devant l'Assemblée. Très bien. Devant Dieu et devant toute la communauté éducative de Wacampan, je jure de remplir fidèlement la charge de présidente du gouvernement scolaire de Wacampan. De respecter comme de faire respecter scrupuleusement les règlements intérieurs de l'école. De consacrer toutes mes forces à défendre les valeurs de l'école sénégalaise. Merci. Et, et Maintenant, chers parents, chers amis, chers invités, Madame la Présidente, pour ne pas dire Mademoiselle la Présidente, bah, dire un mot. Il faut vous les comme un Il y a un nom et je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis D'accord. Allez. Bonjour à monsieur le maire de la commune de Wakam. Où sont représentants Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadis. Où sont représentants Monsieur le directeur de l'école wakam Monsieur le Président du CGE de l'école Wakamkan. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, les directrices et directeurs d'école, chers partenaires, chers enseignants, chers parents d'élèves et chers élèves, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Honorables invités à vos et fonctions respectives, avant la fin de mon discours, je voudrais d'abord remercier les camarades qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour diriger le gouvernement scolaire. Je ne me lâcherai jamais de vous faire part du souhait ardent qui m'anime pour relever le niveau de l'école et pour ainsi renforcer sa réputation et augmenter sa notoriété. Raison pour laquelle je m'en vais vous faire part de mon programme. Aussi, je vous garantis que sous mon mandat, vos efforts ne seront jamais vains. Nous participerons à la bonne marche de l'école à travers un programme que j'ai décliné lors de la campagne électorale. Autour des trois axes majeurs, comme suit. Axe 1, un milieu scolaire apaisé, stable et convivial. Axe 2, un suivi évolutif pour l'accompagnement de la performance des élèves. Axe 3, instaurer un calendrier pour des activités lucratives. Mes très chers camarades, veuillez me prêter en une oreille attentive pour que je puisse vous donner mes ambitions sur le plan éducationnel. Car, comme le dit l'adache, sans éducation l'enfant est orphelin. À la tête de ce gouvernement scolaire, je compte avec votre accord et l'aide de mes deux conseillères installées sous la supervision de la commission pédagogique des autres comédies de génie en herbe entre niveaux. Installez un comité qui se chargera du fonctionnement de la bibliothèque et de sa bonne utilisation. Renforcer dans les classes de tutoraux pour venir en aide aux plus faibles par les plus forts. Chers amis, c'est à nous maintenant de vous satisfaire à travers votre réussite, au contrôle, opposition et examen. Pour cela, devant vous, j'exhorte solennellement mes camarades à toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Comme disait le président sénégalais Abdoulaye être les meilleurs et les plus forts du Sénégal, c'est un rêve qui ne peut se réaliser que dans le travail bien fait. Alors, chers amis, jetez l'attention de tout en chacun d'ici présent que rien ne sera impossible si nous unissons nos forces, si nous unissons nos efforts. Vous ayant déjà donné mes intentions sur le plan éducationnel, je vous fais part de mes souhaits sur le plan de la santé et de l'environnement. Sur le plan sanitaire, nous comptons organiser des séances de sensibilisation sur les maladies bico-dentaires, le cancer du col de l'utérus, les maladies non transmissibles, accidents vasculaires, cérébraux, cancer diabète et affections respiratoires chroniques. qui sont responsables de près de 74% des décès dans le monde l'hygiène corporelle et vestimentaire. Sur le plan sécuritaire, renforcer la sécurité dans l'école et ses environnements. Installer une brigade de sécurité bienveillante et dynamique. Trouver un bonhomme pour la traversée de la route de nos petits frères et petites sœurs. Sur le plan environnemental, rendre plus propre les classes et la cour de l'école, arroser les plans. Aguerre à Abibato la solution pour une école de futurs leaders, ensemble pour un Wakan émergent, je vous remercie de votre, a de votre attention. Merci. Tatouillez encore plus fort. Plus fort encore. Plus fort. Donnez un applaudissement pour mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire de Wetham Attends, encore, encore, encore, s'il vous plaît. Plus fort. Ah, elle va se fâcher. Bravo. Vous avez tous entendu. Est-ce que vous avez bien entendu Oui. Est-ce que vous avez bien entendu Oui. oui. oui. oui. Santé. Et maintenant, après avoir entendu tout ce qu'elle a dit, on va l'installer à son poste de présidente du gouvernement scolaire. Mais ce sera, elle sera installée par un grand monsieur aussi, hein, respecté de tous. Ici, je m'en vais appeler qui L'inspecteur Fall. L'inspecteur Fall va installer Ma, euh, mademoiselle, la présidente, voilà. Inspecteur, voilà. Inspecteur, femme, quel autre président de l'école Bonjour à tout le monde. Je vais très rapidement procéder à l'installation parce qu'actuellement les enfants sont debout. Merci beaucoup. Donc, en vertu des pouvoirs qui m'ont sont conviés et au nom du ministre de l'Éducation nationale, j'installe officiellement Mme Adia Abibatoul Verde comme présidente du gouvernement scolaire de l'école Wakamka. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, inspecteur Fal. Merci, Merci, Merci beaucoup, madame. Merci, amen. Voilà. Très bien. Après avoir installé maintenant mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, nous allons installer le premier conseiller. Elle hein? sera installé par euh, monsieur Faye vice-président du CG, hein? Voilà. Monsieur Faye, s'il vous plaît. Voilà. On après pris les boutiques nous avons mon le premier conseiller, Madame la Présidente. Présidente, je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Et nous avons le deuxième conseiller. Wow! Deuxième conseillère, euh, elle est où Voilà, elle est là. On va installer, elle, elle va être la deuxième conseillère. Et, elle va être installée par euh, madame, euh, madame Tin Anna Nying, responsable du IF, elle m'a dit. Mais je vois que dans cette école, les, les filles sont bien entourées, hein? bien conseillées. Hein? Mais où sont les garçons Ils sont où Ou bien ils veulent être des sadio ah ben, On verra. <rire> on verra. En général, les filles travaillent très très bien en classe. Hein? Les garçons. Mais j'ai constaté une chose. Mais c'est égalité, monsieur Diabaraté, hein? Depuis qu'on a instauré le gouvernement scolaire. Il y a deux présidents et deux présidentes. Ça veut dire donc dans cette école, il y a la parité. Mais ça se voit. Mais on verra bien l'année prochaine. D'accord Bravo euh, Après avoir installé les deux conseillères, de euh, mademoiselle la présidente. Nous allons passer maintenant à l'installation des députés. Hein? Voilà, des députés. Et je m'en vais euh, appeler Monsieur Ndou. Voilà, directeur à l'école. Sorna Tjobéfal. Monsieur Ndou, s'il vous plaît. Madame Adamage Adamage Voilà, Adamage Ici Voilà. Anna Oui, Anna. Oui, voilà. Voilà, CIB, Marie-Pierre Bachi, CPA, Mamadou, So. Et aussi, chéri Talanyan. Cher Talanyan. Cher Talanyan. Ah oui. Il n'y a des des gens qui ont Ah oui. Mais oh. Il Voilà. Je rappelle que Monsieur Nou est directeur à l'école Sornodio Befra. C'est lui qui est en train d'installer les députés du CIA, CIB et CPA. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Nou. Merci. Allez. Voilà. Après avoir. Merci, monsieur. J'appelle euh, maintenant. Monsieur. Euh, monsieur Moustapha Diagne, directeur de l'école LH baye On On l'applaudit très, très, très fort, s'il vous plaît. Mme Fatignan. Mme Amignan. CMB, Patou Sen, Mohamed Jok, Mohamed Giaï. Monsieur Diagne. Merci. Après Monsieur Gagne, nous allons accueillir maintenant Madame Diop de l'école élémentaire Terme Sud. Madame Diop, s'il vous plaît. Madame Diop, voilà. Et Madame Diop va installer les députés des classes de C2A. Igué Nyan. Atou Diallo, Aïsatou, Iguenia et Atou Diallo, ils sont là. Patou Mata, Gaye, CVB, Patou Bitu Bari, Mohamed Nabil Aïdara et Mohamed Touré, CM1A. Rougi <applaudissements> Mohamed Faye. beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je m'en vais appeler monsieur Maïsek, directeur de l'école Sakuramram. Voilà. Et il va installer les élèves des classes de CM1B ça Palieusar. Mamadouba. CM2A, Rose Sigajou Manfatu Gaku Et Mamotou Bawai ouais. CM2B, nous avons Ada Awa Awajouf Maimouna Ba. Monsieur le directeur, bonjour chers invités, bonjour chers enseignants ou enseignantes, bonjour mes très chers camarades, je m'appelle Oguiatouba, élève de la classe de CM1A, je suis le ministre de l'éducation, ma commission se chargera de combattre les absences, les retards et les abandons des élèves, participer à la fonctionnalité, la gestion et à l'animation de la bibliothèque scolaire. Prendre en charge des questions liées à l'inclusion et à la lutte contre les violences en milieu scolaire et renforcer en collaboration avec la référence de la cellule d'alerte de veille et de goutte cave. Développer la culture de l'excellence dans l'espace scolaire. Organisation de la fête de l'excellence pour primer les élèves. Organisation des Olympiades de maths. Organisation des concours les petits champions de la lecture. L'utilisation des ressources numériques dans les enseignements-apprentissages. Les élèves liés en difficulté des classes sont renforcés. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Éducation nationale. Et vous avez beaucoup de Vous, y la vous avez beaucoup d'activités. Très bien. Que Dieu fasse que vous puissiez réaliser tout ça. Et je m'en vais appeler encore un autre ministre qui va nous parler aussi de son programme, le ministère, le ministre de la Solidarité nationale. Anamou, il est là. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Nabigaï Adara. Je suis le ministre de la solidarité. Ma commission se chargera d'installer une caisse de solidarité, récupérer les cotisations, identifier les orphelins et les sinistres pour leur venir en aide. Merci de votre aimable attention. Merci Monsieur Très eh bien, bravo. Je vais appeler le troisième ministre maintenant, le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de l'Environnement. Bonjour à tous, je m'appelle Diol, je suis en classe de C2A. Je suis le ministre de l'Hygiène, de la Santé et de l'Environnement. Ma commission se chargera de l'amélioration de l'environnement scolaire. École accueillante aérienne. Veillez au balayage, nettoyage et entretien de l'école. Organisez chaque, chaque mois une séance de 7-7 ans. Encouragez l'entretien des partenaires. Veillez à la décision des arbres sur la qualité des denrées vendues. Sensibilisez en cas d'épidémie. Merci. Merci le Ministre de la Santé. Mais ce matin même en venant, j'ai vu que le ministre de la Santé a déjà commencé son travail. Parce que j'ai vu qu'il a, a fait sortir les bacs à Ordure. hein. Il a même retenu, il y a un élève qui a retenu de l'autre côté. De l'autre côté aussi. Ils ont fait traverser les bacs. Hein? Mais j'ai dit c'est extraordinaire. Très bien, monsieur le ministre. Très bien. Et nous allons appeler maintenant le ministre des Le ministre des est où Ah oui, il est là. Bonjour à tous. Je m'appelle Momo Duba. je suis élève en classe de SM2A. Je suis le ministre du Sport. La commission se chargera de mettre sur pied et de gérer un championnat interclasse chaque mois en football et en athlétisme. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup pour le sport parce que le Sport c'est dommage que mais Mais faire dire 10. Mais 20. Mais ne Allez, je m'en vais appeler maintenant le ministre de la Culture et du Loisir. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Rossi Gaudouf. Je suis le ministre de la Culture et du Loisir. Ma commission se chargera de créer une troupe théâtrale organiser des sorties pédagogiques merci Ah oui. La culture elle est très importante. Culture la culture Très bien. Nous allons après maintenant le commissariat au Commissariat au Je m'appelle Awadou. Je suis le ministère chargé du commissariat au droit. Ma mission se chargera mettre en place un guichet de droit, boîte à idées, identifier et régler les conflits entre élèves, en rapport avec la pointe focale de la CAF, cellule d'alerte, d'écoute et de veille. Merci. Très bien. Merci. Bon pour on va dire que l'école puisse aller de l'avant d'accord et enfin nous allons clôturer avec de ministre de la Culture de Bonjour, je m'appelle Mwam je suis le ministre de l'information. Ma commission se chargera de diffuser toutes les informations dans l'école. Informez mes camarades sur les activités et réalisations du gouvernement scolaire. Merci de votre attention. Très eh les amis, après avoir installé ce gouvernement scolaire, après avoir installé les députés, les ministres, mais vous là, vous là, c'est vous qui avez voté non oui. C'est vous qui avez voté non Oui. Demonnez. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. merci. merci. C'est si tu à la joie au cœur, c'est si tu à la joie cœur, c'est si tu à la joie cœur, dis merci. Merci. Est-ce que vous connaissez les cris des animaux Oui. Non, parce que vous n'êtes pas encore bien réveillé, parce que je veux vous réveiller comme il faut. Émanez. Haït biné ou non Plus fort que ça. Haït ou non Plus fort, trois fois. Haït biné ou non ou non avant d'entrer en classe, on va faire une leçon de mathématiques. Écoutez bien, quand je dis la marco, on tape les mains. On tape les mains trois fois. La marco. Une deux, trois, quatre. La marco. Une deux, trois, quatre. La marco. La marco. La marco. La marco. La marco. La marco. La marco. Maintenant c'est bon. Maintenant, quand j'ai dit Averino », on tape les mains une fois. Une fois. Avec nous. attends c'est une fois. Attends-moi. Attends-moi. Attends-moi. Attends-moi. attends attends attends attends attends Attends. Maintenant, on va tout récapituler. On va tout récapituler, le tout. La Marco, c'est 4 fois. Averino, c'est 10 fois. Atama, c'est 1 fois. La Marco. La Marco. La Marco. La Marco. Averino. Averino. Atama. Atama.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 Merci, Didier. Euh, C'est toujours avec joie qu'on se retrouve ici dans des manifestations. Merci pour votre accompagnement. En tout cas, on est toujours heureux de vous voir dans nos activités. Euh, J'ai saisi cette occasion pour féliciter d'abord les présents, la présidente Ada. Félicitations à tous les conseillers, tous les ministres. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour cette année parce que vous avez mis en avant beaucoup d'activités. Il va falloir retrousser les manches pour réussir ce plan d'action. aussi euh, vidéo. Vraiment, de la même façon que. Nous avons une approche participative avec les enfants et nous pouvons également les parents et une nouvelle scène Je remercie également le directeur. Ça, vraiment, c'est un bon travail. Si on voit tout le processus, si on voit tous les efforts, tous les investissements, avec tous les moyens qui sont mobilisés, vraiment, on vous dit un grand chapeau. Ou et votre équipe pédagogique. Euh, J'ai saisi aussi cette opportunité pour euh, inviter les autres directeurs d'école et directrices pour euh, embaucher la même trompette. Parce que ça, c'est un bel exemple qu'il faut multiplier un peu partout dans les écoles de, de Waka. Donc, félicitations à tous. Euh, donc, donc, de parce que donc les remercier Dylan euh, a vraiment une excellente année. Merci beaucoup. Voilà, après avoir entendu euh, l'inspecteur Fall, nous disons un grand merci aux chefs d'établissement qui sont venus assister à cette belle fête, à cette belle cérémonie. Hein? Et, euh, aussi un grand merci à l'imam qui est venu, ainsi à, aux parents d'élèves, ainsi qu'à l'inspecteur. Inspecteur, l inspecteur euh, sachez que c'est votre école, ici chez vous. Vous êtes même si j'ose si dire, même si je, si je voyais le maire, j'allais dire que quelques citoyens de notre commune comme une Vraiment, merci pour tout. La Madame Dao, je le directeur de l'école Wakamkan. Je suis vraiment content de vous content de vous euh un travail de pédagogique Parce que vous fait donc, c'est des mots de remerciement. Féliciter d'abord la responsable du gouvernement scolaire, Madame Ndiaye, et les membres de la commission d'organisation. Remercier les parents d'élèves qui ont bien voulu faire le déplacement, les membres du comité de gestion, l'association des maires d'élèves, mes collègues directeurs d'école. Nous sommes à notre quatrième gouvernement scolaire, pensant que les engagements pris par les différentes commissions seront respectés. Donc, nous remercions tout le monde et de nous donner rendez-vous pour une prochaine euh, législature. Merci.